Euh, depuis le, le premier jour où nous nous sommes retrouvés à l'USAP, nous avions la ferme conviction que la situation de notre euh, de, de nos services rendus et tous nos droits devait être réglés après que le dossier soit remis au, euh, au, au gouvernant. Mais ce que nous constatons, c'est que non seulement le dossier n'est pas remis, mais il y a aussi le fait que le gouvernement passe par des subterfuges. Et ça, ça nous dérange. Ça nous dérange parce que c'est nous qui subissons, c'est nous qui avons des difficultés. Alors, quand nous apprenons une fois de plus qu'en dehors du dossier qui avait été euh, euh, fait après les, les, les commissions, il y a d'autres dossiers en souterrain qui circule entre les, les membres qui étaient ce jour-là aux commissions et le gouvernement, nous disons que nous ne comprenons plus à quel genre de gouvernement nous avons affaire. Et ça, ça nous, ça nous met mal à l'aise. Mal à l'aise parce que on ne peut pas comprendre que des gens, des honnêtes gens, qui ont passé, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont pratiquement euh, euh, euh, servi l'État consacrer leur jeunesse à tout ce qui est pour l'État, qui sont devenus vieux et qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins pour les derniers jours qui leur restent. C'est vraiment inconcevable. Alors c'est pour cela que moi je dis, je dis que le SINAREG, dont j'ai la charge est pratiquement décidé à passer à la vitesse supérieure. Nous allons procéder par des actes. Nous allons procéder par des actions. Et ces actions-là vont pousser le gouvernement à bout. De telle sorte que s'ils ne veulent pas nous donner ce qu'ils nous doivent, eh bien qu'ils nous exterminent. Parce qu'il vaut mieux mourir que vivre en esclavage. Cet esclavage nous dépasse. Et c'est pour cela que nous, nous nous sommes réunis ce matin pour nous fixer le cap. Nous sommes en train de nous fixer le cap et nous allons donc euh, pendant les jours qui arrivent commencer à nous mettre en action voilà c'est tout ce que je peux dire nous n'avons pas beaucoup à dire nous avons simplement à avertir le gouvernement que eux ils ont les armes ils ont la police ils ont tout ce qu'il y a nous nous ne sommes que des, des, des vieux nous ne pouvons même parmi nous il y en a qui ne peuvent même plus courir euh, pour 2, pour 4 mètres. Et donc, nous disons, si nous ne sommes plus capables, nous ne sommes, pas de, de, de nous ne sommes plus des travailleurs vaillants, nous sommes des retraités affaiblis. Par conséquent, si on ne nous donne pas ce qu'on nous doit, eh bien, il vaut mieux nous enlever de la terre. Ils seront applaudis par la communauté internationale et la communauté nationale. Je vous remercie. Il fut un moment où euh, les retraités Chercher un asile, chercher un abri, chercher une plateforme d'expression. Et ces retraités-là, en cherchant l'asile et la plateforme d'expression, végétaient, ils allaient, n'est-ce pas, dans des lieux inappropriés pour s'exprimer. Mais Dieu aidant une plateforme dédiée aux retraités a été créée. Il s'agit du syndicat national des retraités du Gabon. Monsieur l'arrêt, le président de cette plateforme est là, Monsieur Lévy. Alors, pourquoi aller ailleurs Pourquoi ne pas venir dans cette plateforme qui est la maison des retraités et qui est dirigée par les retraités et qui va parler uniquement des problèmes inhérents à la vie des retraités Pourquoi rester, n'est-ce pas, en dehors de cette maison Ma première intervention, c'est euh, cet appel que je voudrais lancer à l'endroit de mes camarades, les retraités. Que la maison Sinarède a ses portes grandement ouvertes, mais qu'ils viennent dans cette maison pour que nous puissions, n'est-ce pas, mener des actions fortes, que nous puissions, n'est-ce pas, nous exprimer ensemble dans la concertation la plus absolue pour dire à notre gouvernement que c'est trop, c'est trop. Je vais terminer en disant que le SINAREC, le Syndicat National des Retraités du Gabon, est bien implanté dans les huit autres provinces de notre cher pays, le Gabon. Et le gouvernement le sait que notre effectif tend vers 27 000 retraités. Alors, si les retraités sont traités comme ils le sont aujourd'hui et que petit à petit, nous allons vers, n'est-ce pas, une consultation, qui va exiger un homme une voix. Quelle est la voix qu'on attend de retraités Est-ce que les 27 000 retraités vont-ils, n'est-ce pas, choisir pour une autorité qui n'étend pas l'oreille à leurs revendications C'est une question ouverte. Je la pose et je voudrais que nos autorités, chacun des membres du gouvernement, puissent, n'est-ce pas, nous donner une réponse. Enfin, venez tous, le SINAREG est là, la porte est ouverte, le président est là, tous les membres sont là, pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous exprimer, afin que le gouvernement nous écoute. Merci beaucoup.